Au sein pardon, du groupe. <rire> Salut, moi c'est Auriane, je suis étudiante à l'ISCPA de Toulouse en master communication et aujourd'hui je vais vous parler de mon alternance au sein du groupe Pierre Fabre. Donc, au départ, je voulais faire mes études dans les ressources humaines et en fait, j'ai réalisé un bac STMG avec une option ressources humaines et communication. Et cela, du coup, m'a donné envie, grâce à la matière comme interne, de poursuivre mes études dans la communication et surtout spécialiser en comme interne auprès des salariés au sein d'une entreprise. Donc pour intégrer la société Pierre Fabre, j'ai postulé tout simplement sur leur site internet de recrutement. Ensuite, j'ai eu un entretien téléphonique, puis un entretien physique avec mon directeur et ma tutrice d'alternance. Donc malgré les responsabilités qu'il y avait sur ce poste, j'ai pris mon courage à deux mains pour intégrer l'équipe. Et aujourd'hui, je suis très bien intégrée, étant donné que je suis souvent en relation avec plusieurs pôles. Je côtoie énormément de personnes qui m'ont très bien accueilli. Donc moi, euh, avec mon poste de chargée de communication interne, j'ai deux parties, donc j'ai une partie créa et une partie événementielle. Pour la partie créa, euh, je me charge de créer des supports print et digitaux, donc que ce soit des affiches, des flyers, euh, des supports de présentation, du format vidéo également. Et ensuite, pour ma partie événementielle, en ce moment, par exemple, nous sommes sur la, la création d'un séminaire de 170 collaborateurs dans le but de retrouver tous les collaborateurs Dace sur une seule journée avec des activités de team building, également en partenariat avec des associations qui tiennent à cœur aux valeurs du groupe Pierre Fabre.